Euh, je regarde la caméra. C'est à vous que je m'adresse. <rire> ça, on dirait la blague. Recule, recule, recule. recule voilà. Peut-être ce que je fais aujourd'hui. J'ai laissé un doute quand même. Alors... Bonjour, je m'appelle Jean-Gabriel, j'ai 33 ans et je vis à Paris. Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 33 ans. Je vis à Bruxelles et en ce moment je suis détaché en Suisse. Mon premier souvenir à TSE c'est quand on nous a annoncé la création de l'école, c'était il y a 13 ans maintenant, j'étais en L3. Mon professeur préféré à Toulouse c'est évidemment Yacine Lefouilly et sa matière, l'économie industrielle. Un endroit où, euh, où j'adore euh, manger euh, et là où j'allais quand j'étais étudiant c'est le Foxy juste à côté euh, et sinon un nouvel endroit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est les petits faillots juste à côté de la fac. Est-ce que tu aurais un truc à dire pour une futur étudiant TSE Profitez C'est bon, bah, bah nickel